Bonjour à toutes et tous, on a fait une introduction concernant euh, cette belle histoire de Hillel et de ce qui se passe à son époque en termes de Pessah. Et puis, en faisant aussi le rapport avec le célèbre de Pessah tel que nous le vivons maintenant, on a résumé l'histoire, puis on a lu et expliqué l'histoire. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de reprendre un passage spécifique que nous n'avons pas approfondi. Vous voyez ici, il est en, en un peu plus petit. Donc, c'est euh, ce qu'il répond quand on lui demande euh, ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est euh, Pessah qui a le dessus sur Shabbat ou Shabbat qui a le dessus sur Pessah C'est-à-dire, c'est une situation où Pessah et Shabbat se déroulent en même temps. Et donc, soit euh, Pessah a la prépondérance et on fait l'offrande de l'agneau pascal comme il se doit. Et c'est le seul rite qui existe à la période du temple et du deuxième temple, période à laquelle il a le euh, Ou alors, est-ce que c'est Shabbat qui a la prépondérance Et comme c'est Shabbat, eh ben, il est impensable de faire un sacrifice pendant Pessah. Bien sûr, on ne tue pas d'animaux à Shabbat, évidemment. Ça fait partie des 39 interdits. C'est euh, vraiment basique. Et entre parenthèses, cette discussion parlera aussi euh, à toutes les personnes qui sont contre la réalisation des sacrifices. Mais à l'époque du temple, c'est quelque chose qui est central. Et bien que vive une, à cette époque une élite, enfin une, une aristocratie de prêtres qui ont l'ascendant sur tout ce qui se passe au temple, il y a déjà, comme vous le voyez ici, des sages qui vivent à la même époque et qui posent des questions et qui ont une place. Et donc là, on ne sait pas. On se demande qu'est-ce qu'il faut faire au temple euh, quand Pessah et Shabbat tombent en même temps. <coughs> Et il, elle, euh, répond. On va chercher il, elle. Et il, elle, répond. Le cas se présente 200 fois par an, plus que 200 fois par an. Donc, pourquoi est-ce que vous posez la question euh, Et on, il lui est répondu non, mais ça se présente pas 200 fois par an. Pessar, c'est une seule fois par an. Euh, et il, elle, répond non, mais attends, je vais vous expliquer, bien sûr. C'est pas tout à fait comme ça, mais regardez. Euh, en fait, il est dit en son temps pour le Pessar. C'est-à-dire pour ce qui est du sacrifice de l'agneau pascal, il y a écrit qu'il faut le faire « bemoado » en son temps et il est dit « en son temps » pour le perpétuel. Regardez, il y a un autre sacrifice qui est un sacrifice perpétuel, donc qui a lieu tous les jours, y compris le Shabbat, et on dit à chaque fois « bemoado », le même mot, « en son temps ». Et donc ça prouve qu'il y a un rapport entre l'offrande de l'agneau pascal et le sacrifice perpétuel qui a lieu chaque jour. Donc c'est de ça que Hilel parlait quand il disait euh, juste ici « on a plus de 200 pessars dans l'année ». Ce n'est pas vraiment des pessars, ce n'est pas vraiment des sacrifices de l'agneau pascal, mais c'est des sacrifices de l'offrande perpétuelle. Donc ça, ça s'appelle un e « hekesh ou une « kzera C'est le fait de prendre deux versets qui concernent deux sujets un petit peu différents, mais qui sont dans le même vocabulaire, en son temps ici, ou « bemoado » Ici, et de dire qu'il y a un rapport entre les deux donc comme on fait l'offrande perpétuelle à Shabbat bien sûr puisque Shabbat c'est un jour et que l'offrande perpétuelle c'est tous les jours eh bien on fait également l'offrande de Pessah à Shabbat quand Pessah tombe le Shabbat donc, euh, donc voilà donc euh, ça se dit comme ça dans le langage de la réflexion à étalmudique, et, et dans la, le langage de Hillel tel qu'il est raconté ici, comme, comme en son temps, qui est dit pour le perpétuel, repousse le Shabbat, de même, en son temps, qui est dit pour le pessar repousse le Shabbat. Donc de même que on fait les sacrifices quotidiens, même si c'est Shabbat, et on fait aussi le sacrifice exceptionnel de pessar quand c'est Shabbat. Entre parenthèses, ce n'est pas si évident. Parce qu'il y a un autre principe qui dit qu'entre ce qui est récurrent et ce qui est exceptionnel, c'est l'exceptionnel qui passe au second plan et le récurrent qui l'emporte. Donc, entre l'offrande de tous les jours et Shabbat, hein, l'offrande de tous les jours, elle est, elle est quotidienne, elle est fréquente, et Shabbat n'est pas fréquent, donc elle l'emporte. Euh, alors qu'entre euh, Shabbat, qui a lieu quand même euh, toutes les semaines, et Pessar, qui a lieu seulement une fois par an, c'est Shabbat qui devrait l'emporter si on raisonnait comme ça. Mais ce n'est pas comme ça que raisonne Ilel. Bah, C'était juste pour vous mettre en confrontation ces principes. Et ensuite, il elle dit, il y a encore un une autre façon de raisonner pour arriver au même résultat, qui est le raisonnement, le raisonnement a fortiori calvaromer, quelque chose de simple par rapport à quelque chose de euh, plus fort, quelque chose de léger, par, par rapport à quelque chose de plus euh, lourd. De même que le perpétuel qui n'est pas passible de carette, le sacrifice perpétuel, il est d'une importance euh, moyenne, euh, il n'est pas puni de la peine de carette, donc il repousse le Shabbat. Alors pessar qui est passible de carette, qui est beaucoup plus grave, son règlement a fortiori et qui repousse le Shabbat. Si un petit sacrifice repousse le Shabbat, alors un gros sacrifice va repousser le Shabbat. Car c'est le fait d'être exclu si on ne participe pas. Donc ici, derrière ça, il y a l'idée que si on n'offre pas l'offrande de l'agneau pascal au temple, eh ben, on est retranché du peuple. Pourquoi Parce que euh, c'est une façon de dire qu'on s'engage de façon radical et définitif contre l'esclavage et en faveur de la liberté. Et, et ce n'est pas la même chose, quelqu'un qui s'engage de cette façon et quelqu'un qui s'engage pas de cette façon. On ne peut pas être même, mettre, mettre ça au même plan. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, il faut juste savoir qui est prêt à sacrifier euh, tout son statut euh, et même peut-être sa vie pour l'égalité et qui, euh, non. En fait, ça fait une vraie différence. Voilà. Donc, faire partie du peuple juif, euh, faire partie des Hébreux qui sortent d'Égypte, ça implique d'aller euh, d'aller jusqu'au bout sur ce qui sur ce qui est de la liberté et de la mettre en priorité. Donc, nous avons éclairci le petit argumentaire de Hillel qui s'inclut dans une argumentation bien plus vaste et toute une histoire que nous avons déjà racontée. Et euh, vous voyez que Hillel ne répond pas juste oui ou non, mais il donne une façon de réfléchir par analogie. On a les mêmes mots, donc on applique les mêmes règles. Et une deuxième façon de réfléchir, par exemple, a fortiori, on prend un cas et on... Plus, euh, qui, comment dire, on prend... Qui peut le plus, peut le moins. Euh, on prend un cas où une chose pas très importante, re, disons, hein, c'est voilà repousse le Shabbat, donc une chose plus importante va le repousser aussi en raisonnement a fortiori. Voilà explicité ce petit passage. Euh, et puis, euh, bah, n'hésitez pas à revoir les vidéos précédentes pour avoir l'ensemble de l'histoire ou à prendre euh, le texte sur mon site web à travers le lien qui y a sous la vidéo pour l'étudier par vous-même, ou encore avoir euh, voilà, l'historique, etc., de, de tout ça, pour bien vous imprégner de cette histoire de liberté et de refus de l'autoritarisme. Il est lui-même refuse l'autoritarisme, même s'il succombe un bref moment et remontre que le peuple est important et a le savoir dont il a besoin pour avancer.